On voit, on voit que le truc est vers le fond là-bas. Ok, ça brille et tout. Ça brille et tout, je vois la lumière. C'est dans l'eau là, c'est ça Donc là, le col, c'est dans l'eau. Ok. Ce putain de sniper, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, ok non Non, non, non, non, actif. non, C'est incroyable les gars, je suis trop content. Frérot, je vais prendre le bateau blindé. Je vais partir tout au fond. Vous avez vu le shoot que j'ai mis Par contre Il y a un monde où Didier il utilise. Go alert maximale, c'est ce que je vais faire les gars, pas de surprise. Oh je suis tellement heureux de l'avoir entre les mains, c'est un truc de fou. Genre c'est trop pas normal d'être autant heureux pour un, pour un sniper. J'ai une consigne les gars, je dois je dois tuer des mecs. Oh il est exceptionnel. Il est exceptionnel. A master should <muché> be better than his student. How come? You show in mugs protect your master <muché> when you're better. Ah là, c'est tellement ce que Didier il voulait, gros. C'est tellement ce que Didier il voulait. J Jure, c'est Didier qui m'a commandé ce chou. Je <rire> suis mort. Pourquoi il fait le mec euh, qui a envie de me cuter Fichou du 56 ah. En fait ce qui est incroyable les gars c'est que là vous êtes 2000 sur le chat Et peu importe ce qu'ils racontent tous les suceurs de bits tous, su... tous les suceurs de bits qui vont, qui vont débarquer sur le live tout à l'heure C'est vous qui étiez là les gars C'est vous qui avez été là pour, euh, pour voir ce move Okay. Et même ce move il sera dans la fragmovie les gars Vous savez que la fragmovie c'est un projet de 4 bon, mois C'est un des projets qui me tient le plus à cœur de cette année Je te jure s'il y a une vidéo J'aimerais bien Que les copains Que les autres copains influenceurs on va dire Ils soient là pour me soutenir tu vois C'est euh, celle-là tu vois. En plus je suis dans un lobby un qui transpire. Fragmovie. Ça, ça Didier il va en faire un truc incroyable de cette action. C'est sur le point d'être désactivé. Profitez-en. C'est du multi, en quelque sorte. C'est ma première game depuis la, de la journée. Merci Seb. Ce... ce genre de vidéo les gars ça vous rappelle pourquoi est-ce qu'on m'appelle le lord pourquoi pourquoi est-ce que j'ai été le meilleur joueur de cette génération les gars Non, putain, c'est pas possible. ça vous avez perdu scopes Tu scope Didier Ah, scope rapide. C'est une 30, quasiment. Je viens vraiment de faire une Je viens vraiment quasiment de faire une, une 30 kills. Alors que je viens de descendre de l'avion. Ah, si seulement il y avait un snipe qui one shot, un snipe avec lequel on puisse sentir du plaisir, Warzone ce serait le meilleur jeu. Je, je le dis, je fais que le dire les gars, mais Warzone ce serait le jeu le plus incroyable. Merci Kerry pour les 10 sub gifts Majimax pour les 5 sub gifts Ecoutez chat Je sais même pas si j'en fais une deuxième Je, je vois pas pourquoi j'en ferai une deuxième Sachant que la première est incroyable Comment t'as l'air heureux Je suis trop heureux gros Oh c'est Oh là là.